Bonsoir mes enfants. Bonsoir, Bonsoir papa. papa. Comment vous allez? Ça, ça va très bien. chez vous. Ça, ça, ça, ça va, ça va. Soyez les bienvenus. Merci pour le travail là-bas. Ça, ça, ça va, va. ça, ça va. va. Le confinement, ça va bien. Ah, ça, ça va bien. Euh, Remercions les génies que vous avez pu venir. Voilà. Donc, euh, le travail que vous avez commandé, j'ai fait le travail. Ok papa. Donc, euh, voyons devant vous, j'ai déjà fait des tests, Bien sûr. vous voyez oui. donc euh, on ne peut pas faire un seul test pour dire que euh, le travail a déjà marché, Non. Oui, ça a sorti devant vous ça a sorti billet de 5 mai ça a sorti billet de 10 ah, ça nous a étonné, voilà ce oui. n'est pas oui. encore fini je vais vous montrer encore de quel bois ce travail s'échauffe okay. vous, bon, dans les deux billets maintenant, choisissez oui. Encore un billet parmi les deux et ça va encore produire. On va choisir. 10 000. 10 000, c'est bon. 10 000, c'est bon. bon. 10 000, ça peut aller. Voilà. d'accord. je prends un billet de 10 000. C'est dans la production que j'ai pris ça. Hein? Oui. Vous voyez oui. Voilà. encore. vous voyez Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. A rien dedans. Oui. Voilà. Donc, c'est le billet là. Regardez bien. Oui, papa. Ah. Donc, euh, avant de rentrer maintenant, vous allez prendre euh, ce talisman. Ok. C'est très papa. nécessaire. Ok, papa. Oui. oui. Voilà. Ah, Vivi. N'ayez pas peur, hein, mes enfants. Non, non papa. C'est comme ça ça se passe. Okay. Vous êtes venus au pouvoir. Donc, vous êtes déjà un sage. Sage. C'est ce que j'ai pris. Oui, oui papa. N'est-ce pas? Oui, papa. Voilà. Encore. Comptez avec moi. Vous verrez que ça va encore produire un million. Encore, okay. papa. Un. Un, un. Deux. Trois. Quatre, quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Un. Douze. 14 15 16 17 18 19 20 22, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21, 32 33 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,